Donc, moi, c'est Richard Giraud, je suis étudiant en communication en troisième année à l'ISTPA. Je suis chargé de relations presse pour distribution groupe Casino. Préparer des revues de presse, aller à la rencontre des journalistes, recueillir leurs demandes et faire suivre à la direction j'arrive, je check les mails, ça c'est plutôt basique. Dans les mails que je reçois, ça peut être aussi des demandes de journalistes. Et quand il y a une demande, par exemple, de tournage, c'est aussi mon rôle de me rendre sur le lieu de tournage pour voir un petit peu qui va être interviewé. J'ai trouvé ce stage, en fait, grâce à Vivienne Priou et aux annonces qu'elle faisait. En fait, j'ai vu groupe Casino, je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa d'avoir quelque chose quand même d'assez connu d'un point de vue national. Donc c'est pour ça que j'ai posé ma candidature, et elle, de son côté, a pu l'appuyer. Donc ça m'a permis d'être pris assez rapidement.